Salut, on se retrouve pour la vidéo setup 2018. Mon nouveau setup, euh, donc dans la description, déjà je l'annonce il y aura d'abord euh, la partie ordinateur, donc qui est là, la partie périphérique, ensuite, et en dernier, la partie euh, logiciel. Voilà. Euh, donc, je vous mettrai les timecodes dans la description de, de chaque partie. Je vous mettrai également les références euh, des, des trucs dans la description. Et puis les liens, euh, si jamais euh, ils sont encore en vente. Voilà. Donc, tout d'abord, bien sûr, euh, notre ami l'ordinateur et eh oui c'est un nouvel ordinateur avant j'avais celui là bas mais maintenant euh, je ne l'ai plus donc on va commencer par euh, celui-là voilà donc euh, tout d'abord c'est euh, bien sûr très kikoulol mais j'ai un boîtier qui fait Inside. de la lumière Oui, ah, lumière. donc du coup c'est un boîtier de chez euh, ximatech voilà je vous mettrai la rêve dans la description, je ne l'ai absolument pas. Et personne ne l'a jamais, voilà. Donc ensuite, on va également euh, ouvrir le boîtier, donc avec une petite vide fumée. Hein. Hop, on va ouvrir le fameux boîtier. Ah là là, à une main c'est pas simple hein, le métier de vlogger c'est quand même oh là, voilà compliqué hein, bah, les chaussons et le jogging hein, aussi parce que sinon c'est pas une vidéo de qualité donc dans l'ordi on a un processeur c'est un AMD Ryzen 5 1600 voilà donc euh, cadencé à 3,2 GHz euh, pour le refroidir donc, on a un bicoyette Pure Rock euh, ensuite on a une carte mère B350M Bazooka de chez MSI voilà euh, avec 8Go de RAM, euh, une GTX 1050 Ti, voilà, une alimentation VGA de 500 watts certifié 80+, plus, un disque dur de Seagate Barracuda, euh, 1TB, voilà, et du coup, une carte Wi-Fi en dessous, euh, voilà. Euh, donc c'est à peu près tout pour l'ordi. Donc vous voyez qu'il reste encore plein de place dedans pour si plus tard je veux faire euh, des modifications. Voilà, pour l'instant j'en ai pas besoin. Euh, il est tout neuf, donc euh, clairement, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. En plus, regardez, c'est trop bien ça le boîtier. Et une plaque magnétique. Voilà. Donc euh, bah des fois je m'amuse avec. Euh, je repose la vitre et je vous retrouve pour. Les périphériques, bien sûr, hein, plein de câbles derrière, mais ça tout le monde connaît quand il a un PC, hein Voilà, allez, à tout de suite Alors, pour les périphériques, du coup, nous avons tout d'abord une multiprise sous mon bureau de 5 euh, prises avec un bouton, pas du tout. Nous avons euh, deux écrans, donc un écran de chez BenQ et un écran de chez Yama. Je vais commencer par l'écran que j'ai euh, depuis plus longtemps, donc c'est le BenQ, euh, un BenQ GL2460, voilà. Euh, donc euh, c'est un BenQ euh, de 24 pouces euh, 60 Hz c'est euh, pareil cet écran là c'est un 24 pouces 60 Hz mais c'est euh, un écran de chez euh, Yama euh, voilà le ProLite 2483 ProLite E2483HS pardon euh, voilà encore une fois référence en description personne ne sait pourquoi ils mettent des chiffres et des lettres derrière leurs écrans, mais bon, c'est comme ça. Euh, ensuite, il y a du coup cet ordi-là qui m'a servi à faire des vidéos pendant un an et demi, euh, donc qui est un Asus K550C, mais euh, qui n'est plus en vente maintenant, parce que il était déjà vieux quand je l'ai acheté, donc autant vous dire que maintenant, c'est un papy, quoi. Euh, mais franchement, il me sert encore quand je suis euh, en déplacement, quand je ne suis pas chez moi, tout ça, machin. Il me sert de ouf, donc euh, bah, c'est vraiment bien, voilà, avec toujours son alimentation et un câble HDMI au cas où j'ai un deuxième écran, voilà. Euh, D'ailleurs, lui, c'était mon deuxième écran d'avant. Euh, ensuite, nous avons donc un clavier de chez euh, Klim. Donc, c'est le Klim Chroma, je crois. Euh, voilà, toujours de la lumière. Hein, J'aime tout ce qui, est, euh, qui coule, la lumière, tout ça. Donc, ensuite, nous avons une souris de chez Logitech. Une Logitech G502, voilà. Euh, donc, avec possibilité, attention, pardon, avec possibilité de euh, rajouter des poids en dessous, voilà. Ensuite, nous avons euh, pour euh, écouter, donc, euh, c'est également le casque avec lequel euh, je suis en train de vous parler, donc c'est un casque de chez HyperX, le HyperX Cloud euh, 2, je crois, donc euh, avec son... Comment avec celle-là sa prise USB branchée sur mon ordi parce que le câble euh, jack est trop long et en plus c'est pas une prise micro casque sur mon ordi c'est une prise micro et une prise casque comme vous pouvez le voir ici donc du coup euh, j'ai dû le brancher en USB voilà alors ensuite nous avons donc la euh, Logitech euh, C920 donc euh, qui est une euh, webcam très bonne de chez Logitech qui fait de la 1080p mais je ne m'en servirai pas euh, pour vous montrer ma tête étant donné que je ressemble à Deadpool. Donc euh, vous ne verrez jamais ma gueule. Voilà. Euh, ensuite, pour dessiner, nous avons donc une tablette graphique que j'avais déjà montrée sur ma chaîne. Donc je vais y passer très rapidement. Donc c'est une tablette graphique euh, de chez Gaomon. C'est la Gaomon euh, M10K. Voilà. Euh, avec le petit stylet, le gant et le câble pour la brancher. Alors dit, voilà et euh, après cela nous avons également euh, donc vous pouvez pas le voir mais c'est derrière je vais essayer d'aller de, voir derrière mon bureau là, on a là on peut le voir un peu c'est un euh, CPL donc un moyen d'avoir euh, internet par câble en passant par les prises électriques euh, et du coup comme ça ça me permet de coupler ma connexion Wi-Fi et ethernet pour en avoir une meilleure et une plus stable mais ça, euh, je vous le montrerai dans la troisième partie, qui est les logiciels. Donc, à tout de suite Donc voilà aussi, dernier périphérique, donc, qui est mon téléphone. Ça reste toujours un euh, J5 2016. Voilà, euh, c'est également celui qui m'a permis de filmer mon ordi et euh, mes périphériques jusqu'à présent. Là, je filme avec ma C920. Voilà. Euh, donc, on se retrouve sur l'ordi tout de suite pour... Euh, la partie logicielle, voilà. Donc on se retrouve pour la troisième partie, la partie logicielle qui sera assez rapide. Donc en partie logicielle, je compte également les jeux. Hein. Pour la partie logicielle déjà, euh, donc j'ai Minecraft bien sûr. Hein. Vous l'aurez remarqué sur ma chaîne, je pense. Euh, je joue à Minecraft. C'est incroyable ça, ce de qu ce que tu nous dis. Je savais pas que tu avais Minecraft. Euh, ensuite, nous avons donc Steam sur Steam. J'ai acheté certains jeux comme Trackmania. Stadium, Garry's Mod, City Skyline, Business Tour, bon ça c'est un jeu gratuit, c'est excellent d'ailleurs. Surtout à jouer avec vos amis. Anno 2070, War Thunder, ainsi que Tricky Tower, mais là je l'ai pas. Et ensuite pour euh, faire euh, l'édition de photos, donc j'ai Pen Tool Say, que j'utilise avec ma tablette graphique, ou alors parfois Adobe Photoshop pour faire de la retouche photo plus poussée, voilà. Euh, pour mon montage vidéo, donc je fais mon montage avec Adobe Premiere Pro. Et parfois, je fais des trucs avec After Effects. Pour la compression vidéo, je me sers de Unbreak, qui est un logiciel euh, donc qui compresse très bien les vidéos. Et il arrive à en transformer des vidéos de 15Go en vidéos de 300 mégas, Donc franchement, euh, c'est vraiment bien. Et donc pour le son j'ai Audacity et pour Record bien sûr j'ai OBS, mais ça c'est écrit à chaque fois dans euh, la description en dessous de la vidéo. Voilà, donc pour ce qui est euh, de Windows, je tourne sous Windows 10 64 bits, Windows 10 famille, voilà. Euh, je vais du coup vite fait vous, vous montrer comment je fais pour euh, avoir mes deux connexions couplées, mes connexions euh, Wi-Fi et Ethernet ensemble. Donc on va directement se rendre sur le panneau de configuration, voilà. Donc, quand vous êtes dans le panneau de configuration, vous allez dans réseau et internet. Ensuite, quand vous, quand vous êtes en réseau et internet, vous allez dans centre réseau et partage. Voilà. Ensuite, vous avez juste à brancher, du coup, euh, votre Wi-Fi et votre Ethernet. Voilà. Donc, euh, votre Wi-Fi, vous connectez. Voilà. Votre Ethernet, vous le branchez par câble. C'est pas forcément obligé d'avoir un CPL. Vous pouvez le brancher directement à votre box. Et ensuite, vous allez dans modifier les paramètres de la carte. actuellement, du coup, j'ai pas de Wi-Fi. Euh, je me suis déconnecté, mais sinon vous sélectionnez euh, du coup Ethernet et Wi-Fi et vous faites euh, relier par un pont réseau et du coup après ça vous crée un pont réseau et du coup c'est comme ça que vous réussissez à avoir une double connexion, voilà. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo euh, sur ma chaîne. Je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera plus tard. Ah oui, aussi, petite information, du coup, pour euh, si un jour je fais des lives, euh, mes lives ne seront pas sur YouTube, ils seront euh, sur Twitch, mais pour l'instant, bon, j'en ferai pas, c'est plus tard. Euh, quand j'aurai une connexion bonne et stable, euh, ce sera sur Twitch et pas sur YouTube, tout simplement, parce que je n'aime pas du tout le système de live de YouTube. Voilà. Donc, du coup, j'espère que cette petite vidéo setup vous aura plus. Euh, si vous avez encore des questions euh, par rapport à certains trucs que j'aurais mal expliqué, n'hésitez pas à demander en commentaire, je vous répondrai et puis je le rajouterai dans la description. Et sur ce, du coup, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à checker la description pour avoir toutes les informations, les liens. Voilà, salut à tous, c'était Personne, au revoir